La première étape, c'est déjà de s'informer, d'être sensibilisé à ces questions, euh, d'informer euh, les décideurs de l'entreprise, hein, pas, pas uniquement peut-être le directeur, mais d'avoir un cercle un petit peu plus large et pourquoi pas les personnels, parce que ça les concerne aussi. Bon, ça dépend évidemment, c'est pas forcément facile pour toutes les entreprises, mais je pense que déjà la prise de conscience c'est la première étape. Avoir les éléments. Euh, alors, je sais que le temps de projection pour une entreprise, et pas forcément, c'est assez rare que ce soit un temps long, c'est plutôt des temps courts, 5 ans c'est déjà, déjà beaucoup, mais que nous, quand on parle de, de changement climatique, on se projette jusqu'en 2100, donc parfois pour une entreprise, ça paraît, ça, il y a des distorsions comme ça au niveau du, du temps, mais euh, euh, je pense que c'est important quand même, puisque les effets sont déjà là, euh, donc sur des temps très courts, euh, on peut déjà voir les effets du changement climatique. C'est important de, de, de comprendre euh, bien comment s'élèvent les températures, à quel rythme aujourd'hui, par exemple. Ça peut être tout à fait une question euh, majeure pour une entreprise. Euh, alors nous, on a plein d'éléments, on a des projections climatiques. Euh, à Météo France, on a on a un modèle de projection euh, climatique qui euh, qui tourne jusqu'en 2100 avec différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc euh, J'interviens souvent euh, alors dans le cadre du projet Climability, on a organisé des sessions de formation pour les entreprises euh, donc pour euh, bien expliquer, parce que c'est vrai que les, les médias euh, font leur travail sur ce sujet, mais ce sont des sujets complexes et quelquefois euh, les gens ont des informations qui ne sont pas très claires dans leur, dans leur esprit, donc bien expliquer les éléments euh, les différents les variations des différents paramètres précipitations température etc et donc ça c'est la première étape ensuite au niveau des actions et eh bien euh, on, on travaille sur dans le projet climabilité on travaille sur un ensemble de recommandations à apporter aux, aux entreprises donc là on, on est un peu plus de mi-projet, on, on terminera le projet fin 2018, on n'a pas encore finalisé ses recommandations, mais c'est vrai que euh, c'est une réflexion qui est en cours, hein. c'est un projet de recherche, donc euh, je pense que là-dessus, il euh, euh, y a encore beaucoup, beaucoup à, à faire. Il y a déjà des actions qui sont faites pour l'adaptation, on en entend, euh, on en a entendu encore aujourd'hui. et euh, eh bien, euh, par exemple, la mise en commun de, de, de plusieurs, dans plusieurs entreprises de façon à ce que les déchets de l'une puissent devenir une ressource pour l'autre. L'utilisation, la réutilisation de la chaleur fatale émise par les industries qui, qui est donc perdue, hein, une chaleur qui, qui en général va chauffer l'atmosphère donc on n'a pas besoin de ça non plus, peut être réutilisée, réinjectée dans des systèmes de chauffage. Il y a des exemples... Agno par exemple, euh, euh, l'usine Mars est euh, chauffée par réutilisation de, de chaleur fatale euh, d'une entreprise qui est proche, alors d'une autre entreprise, je me souviens plus du nom, mais enfin voilà, il peut y avoir comme ça. Euh, je pense qu'il faut beaucoup d'imagination, de créativité, il ne faut rien s'interdire de regarder et il y a aussi des nouvelles boîtes qui se mettent en place, puisque j'en ai eu un tout à l'heure à, à la table de l'atelier, euh, une boîte parisienne. Qui, ils sont très peu nombreux, mais ils travaillent justement sur une réflexion globale sur la mise en commun des ressources euh, dans un tissu industriel, et voir comment on peut optimiser euh, les, ressources des uns de, enfin, les déchets des uns devenant pour des ressources pour les autres, optimiser comme ça un, un fonctionnement industriel dans une zone. Je pense qu'il y a des choses très, très intéressantes à faire et que c'est vraiment, vraiment des pistes d'avenir.